Bonjour. Pierre Nesta, tu as fait la première partie de Jomer Saint-Marley, le 11 avril, à la Rock School Barbet. Comment as-tu senti l'accueil du public sur ton album Voyageur Ça faisait plaisir parce que je rentre de 5 mois de voyage à l'étranger. Et c'est vrai que euh, j'ai eu tout de suite euh, des retours du public, tu vois. J'ai vu que ça dansait. J'ai des gens qui sont venus me parler après le concert pour me dire qu'ils avaient vraiment apprécié, même ceux qui connaissaient pas. Donc euh, j'ai eu un, comme un petit message en fait en rentrant en France euh, de, du public français qui me disait ouais on, on apprécie euh, ce que tu fais, on aime ce que tu fais. Donc ça fait toujours ça fait toujours du bien quoi. Il compte six titres de plus que sur ton EP Smile que tu nous présentais l'année dernière en prémisse oui. de cet album. C'est un album que j'ai fait en deux étapes. Je suis allé deux fois en Jamaïque, enfin je suis allé cinq fois en Jamaïque, mais deux fois pour enregistrer l'album. La première fois, j'ai enregistré cinq titres et ça a fait cette EP Smile. Je l'appelais Smile parce que je voulais vraiment que ce soit la vibe de l'album. quoi. Et c'est vrai que j'ai commencé à produire cet album avec vraiment beaucoup d'énergie positive et les musiciens en Jamaïque m'en ont aussi beaucoup donné. Donc j'ai continué sur cette lancée. J'y suis retourné une deuxième année, j'ai enregistré les six titres de plus qui composent maintenant Voyageur. Et c'est vrai que bon le nom Voyageur, il est venu tout seul. quoi. C'est parce que vraiment, il y avait cette chanson Voyageur, je sentais qu'elle était importante. Elle me définissait bien, puisque comme c'est mon premier album, ça me présentait un peu au public euh, en tant que ce que je suis vraiment un voyageur. Et alors ce fameux 11 avril, tu es également sorti sur YouTube le clip de ton titre New Day, enregistré à oui. Kingston, dont tu parlais, puisque tu es retourné à Kingston pour enregistrer cet album. Voyageurs, est-ce que c'est toujours Sherkan qui tourne tout les clips? Oui, oui. Oh oui, tous les clips tournés en Jamaïque, c'est avec Sherkan parce que lui il est basé à Kingston. Donc, euh, New Day, on l'a tourné. Euh, c'est pas vraiment un clip, enfin, c'est on a, on a filmé la, la, la session d'enregistrement, quoi. Oui, mais c'est super, super vraiment parce que c'est assez vivant. On voit que c'est à l'arrache, si, si je peux me permettre, oh, mais, mais vraiment ça rend super bien. On n'avait pas prévu de filmer en fait, mais euh, quelques jours avant, j'ai ressenti le besoin d'immortaliser un peu ces moments parce que chaque chanson qu'on a enregistrée de l'album, c'était magique. La, la communion avec les musiciens, euh, l'énergie et puis même la chaleur dans le studio et tout ça. Je voulais que les gens ici en France puissent voir un peu ce qui se passe dans les studios en Jamaïque. Et là, on, on sent bien, on sent bien la, la vibe, on sent bien l'énergie des gars et puis voilà, on est tous ensemble en studio. Ouais. C'est quand même des moments magiques quoi. Je suis content d'avoir pu, euh, grâce à Sherkan immortaliser ça, d'une si belle façon en plus, parce qu'il a vraiment son style. Et sur un plan séquence comme ça, là, enfin, on a un peu coupé, on a rajouté des morceaux, mais tain, lui, il est, il est dans, le, dans le studio, il tourne et il virevolte entre les musiciens. C'est beau. C'est ouais. vraiment des beaux moments que j'essaye de, de ramener en France, en fait, pour les ah partager. Ouais. Ben, merci beaucoup, en tout cas, pour tout ça. Donc, on va continuer à propos de ce titre New Day. Cette direction artistique que tu prends, est-ce que c'est vraiment ce que tu nous annonces c'est quelque chose de nouveau qui arrive Disons que l'album voyageur c'est vraiment du, du Reggae Roots. Ouais. Euh, enregistré à Kingston avec des musiciens reggae euh, qui jouent pour euh, les plus grands artistes reggae. Donc c'est vraiment 100% reggae. Le deuxième album que je suis en train d'enregistrer avec euh, les Chillaz, Ouais. Donc les Chilal, c'est les musiciens de Grenoble qui m'ont rejoint, mmh. quatre musiciens talentueux que, que j'ai rencontrés et avec qui on est en train de préparer le deuxième album. On va sortir un peu du 100% reggae, on va mélanger un peu d'autres influences je pense. D'accord. Ouais. Bah, Donc super. Euh, ouais, il va y avoir des, des modifications. De toute façon il y a toujours des évolutions dans la musique. Puis le reggae c'est vaste aussi. Ouais, ouais bah le reggae ça, pour moi ça englobe tout, mais après c'est ma vision de, de la chose. Mais c'est sûr que les, pro, les prochains titres vont être légèrement différents, Quoi, il y aura une évolution. Ouais. On fait un big up à Géraldine parce qu'on rappelle que c'est le bureau de Lilith qui fait ta promo oui. Tu as un certain style sur cet album Voyageur, donc tu nous disais que là, le prochain, ben, tu vas partir sur un autre style. Est-ce que tu trouves ton bonheur parfait dans le reggae ou on risque de te trouver ailleurs aussi um, En fait, le reggae, c'est la musique que j'écoute, c'est la, euh, euh, la musique qui me fait danser, c'est la musique qui me met bien, c'est celle qui me remonte le moral, qui, euh, qui me... Qui me pose aussi, pour moi, je trouve tout dans le reggae, en fait. Mmh. J'écoute vraiment aucun autre style de musique. J'ai écouté quand j'étais plus jeune, mais ça doit faire 10 ans que je suis au reggae, quoi. Eh oui. Et c'est pour ça que je, mon premier album, je voulais qu'il soit 100% reggae. Parce que je voulais être sûr de l'aimer. Et ben, je suis, je suis pas déçu, quoi. Parce que le fait d'écouter euh, ses chansons, d'écouter les musiciens, le, le fait de l'avoir enregistré en Jamaïque, pour moi, il, il vient d'ailleurs, en fait. Il sort pas que de moi. C'est vrai que il se peut que le, les prochains albums soient un peu plus personnels et que je, par exemple je joue plus d'instruments, que, que je tire un peu le rythme reggae vers quelque chose de plus personnel, quoi. Parce que avec mes voyages aussi, j'ai Là, j'étais en Asie beaucoup, à l'île Maurice, en Inde, et j'ai rencontré d'autres musiques en fait qui m'influencent aussi, d'autres rythmes que je vais sûrement euh, mélanger en fait à ma musique pour pour créer un, un nouvel un nouveau son quoi. Comme le sitar en Inde ou l'accordéon en Afrique par exemple. Ouais, ouais, exactement. C'est des c'est des sonorités qui euh, qui peuvent venir à force de voyager, des rencontres, même des featuring et tout ça, euh, ça, ça risque d'évoluer euh, un peu plus euh, africain, asiatique euh, en fonction de mes voyages quoi. Merci à vous d'écouter euh, deux Radio. Merci à vous d'écouter mes chansons. Gardez la foi, gardez confiance. Everything is gonna be alright, a dit Bob un jour. Et, euh, et c'est vrai, quoi, tout va très bien se passer. C'est cool. Merci beaucoup, Pierre Nasta. Merci de ta disponibilité. Et, euh... Merci pour ton sourire.